Bonjour, Étain et Orion, écrit par Sylvia louche est l'un des cinq livres de la sélection La Vache qui lit 2021. Il est illustré par Alexandra Huard et publié aux éditions Cyros. L'autrice Sylvia louche se partage entre la photographie et l'écriture. Elle a publié une trentaine de livres pour la jeunesse, notamment pour les adolescents, dont plusieurs ont été récompensés. L'histoire. Ethan, abandonné quand il était tout petit, s'évade de l'orphelinat dans lequel il avait été placé. Il sait qu'il encourt de graves punitions s'il est rattrapé. Alors, épuisé d'avoir couru des heures et des heures pour se soustraire à ses poursuivants et à leurs chiens, et prêt à se laisser prendre, il fait la rencontre incroyable d'un magnifique cheval blanc. Orion. Étonnamment, Ethan entend le cheval qui lui parle. Quoi Un cheval qui parle Je ne parle pas, mais tu me comprends. C'est un don très rare. On apprendra plus tard qu'Orion est également en fuite. Ensemble, ils vont pouvoir s'aider pour ne pas être retrouvés. De cette rencontre naîtra une amitié. Magique, mais chut, n'en disons pas plus. Cette histoire haletante qui a été très appréciée par le comité de lecture peut se lire euh, au pas, au trot ou au galop.